Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinar. Euh, on est pile à l'heure, comme d'habitude. Donc on va attendre 30 secondes maximum que tout le monde se connecte. En attendant, euh, vous avez un onglet de chat. Si vous pouvez juste me noter, euh, si vous nous voyez bien et si vous m'entendez bien. S'il vous plaît. Parfait, ça a l'air de fonctionner. Merci Jean-Luc, Marine, Marie-Hélène. Parfait. Très bien. Donc on attend 30 secondes et, et puis on démarre ensemble. Vous avez également un onglet questions pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre nos webinaires. En fait, l'onglet chat, c'est vraiment si vous avez un problème, si vous voyez que, que si vous voyez pas nos slides, si vous vous entendez mal, n'hésitez pas à nous mettre un message. Et puis, si vous avez des questions tout au long de cette présentation, ben, il y a l'onglet questions. C'est intéressant vraiment de noter vos questions ici parce que nous, ça nous permet de les reprendre à la fin du webinaire et pas de remonter sur la totalité des chats. Et bien sûr, si la question tombe pile au point au moment où on est en train de vous expliquer le sujet, ben, on pourra y répondre immédiatement. Donc, je pense que je vous ai assez fait attendre. Encore une fois, merci à tous euh, d'être présents. Euh, je commence par me présenter, Anthony, je travaille pour celle-ci, euh, et je suis accompagné de Nicolas. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Je commence par vous présenter celle-ci pour ceux qui ne nous connaissent pas. Euh, donc celle-ci, euh, on est une solution SaaS, on, on propose une solution de CRM, facturation et comptabilité, euh, 100% française, même 100% Rochelaise, euh, créée, euh, développée, commercialisée, euh, voilà, on, est, on est tous ici présents à la Rochelle, euh, on est aujourd'hui 75 euh, collaborateurs chez celle-ci. Donc vous voyez, on a 4500 clients, c'est même plus que ça aujourd'hui. Euh, 19 000 utilisateurs. Une différence entre un nombre de clients et utilisateurs, c'est parce que chez celle-ci, vous pouvez avoir un compte pour votre entreprise et avoir une multitude d'utilisateurs sur ce compte. En termes de fonctionnalités, je fais très vite, on propose trois outils chez celle-ci. On vous propose un outil de CRM, un outil de facturation et de comptabilité avec une masse importante de fonctionnalités dans chacun de ces outils. Euh, la possibilité de gérer vos tunnels de vente, vos, vos, vos pipelines de vente avec des opportunités, euh, d'envoyer des mails totalement automatiques, euh, d'avoir la signature électronique, de créer un devis depuis un modèle, euh, de transformer ce devis en facture en un clic. Et on va aller jusqu'à la comptabilité, et même, pourquoi pas, euh, si vous le souhaitez, la connexion avec vos comptes bancaires pour avoir une visibilité de vos comptes bancaires dans votre interface celle-ci. Voilà, c'est un, un aperçu des fonctionnalités euh, euh, Celle-ci que vous pouvez découvrir sur notre site. Euh, vous pouvez également nous contacter pour qu'on vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je te laisse présenter Caillot. Euh, oui, bonjour à tous. Donc, euh, alors Aujourd'hui, on va parler d'événements, euh, d'événementiels. Donc... Euh peut-être que vous présentez d'abord Caio, ce que, ce que fait Caio. Caio, on est une solution euh, destinée au monde de l'événementiel, donc des foires et salons, des congrès, colloques, tout type d'événements euh, qui donc depuis quelques temps subissent le, le, le confinement et une reprise un peu lente. Caio euh, permet de prendre des contacts euh, sur le stand euh, lors de L'événement, euh, par le scan de carte de visite, par un formulaire de qualifier le lead, donc de vraiment remonter euh, dans votre plateforme euh, CRM, celle-ci, les informations qui correspondent à l'échange, qui contextualisent l'échange du commercial et du visiteur de la personne rencontrée, de manière à pouvoir ensuite avoir un suivi commercial le, le plus efficace. Euh, tout ça est bien évidemment piloté par une plateforme en ligne, SAS, euh, qui permet à l'année de suivre l'ensemble de ces événements et d'avoir la. la possibilité de gérer tout ça. C'est Android, iOS, Windows, bien sûr. Euh, bon, vous, vous retrouverez de toute façon toutes les informations sur notre site internet si vous avez besoin de plus d'informations sur euh, toute la compatibilité. Pour vous donner un peu de contexte euh, par rapport à ce webinaire, j'ai l'habitude de, de le faire toujours en début de présentation. Euh, bah là, pour le coup, c'est très simple. Hum, le déconfinement, euh, la possibilité de retourner euh, faire des salons, de retourner de, de remettre un coup de boost à votre événementiel euh, c'est ce qui nous a poussé à, à faire ce webinaire aujourd'hui pour être transparent avec vous nous Caio on l'utilise Caio on l'utilise en interne euh, c'est une solution qui nous rend beaucoup de services euh, quand on quand on fait des salons euh, nous aussi on va pouvoir retourner un petit peu sur les salons donc ça nous paraissait évident de vous euh, reparler aujourd'hui euh, de, de, de notre intégration et euh, de notre partenariat avec Caio Je te laisse prendre la suite, là, Nicolas. Oui, voilà, donc sur le, le, les salons. Alors, bon, on a tous.. Euh... Subit, toute, toute, toute l'économie a subi un arrêt euh, sur le monde de l'événementiel, ça a été un peu anticipé, enfin, on l'a on on vu à partir de la Foire de Paris euh, qui s'est arrêtée de manière anticipée le samedi soir au lieu du dimanche soir. Donc à partir du 29 février, l'industrie s'est arrêtée. Euh, C'est-à-dire que toutes les foires et salons, les rassemblements ont, par mesure de précaution étaient bloqués. Euh, depuis cette date, l'ensemble des acteurs de l'industrie événementielle, que ce soit les standistes, que ce soit... Les, les lieux, les lieux d'accueil euh, et les solutions technologiques réfléchissent à comment rattraper le retard qui a été pris dans cette industrie. C'est-à-dire que c'est une industrie, l'événementiel, qui date de, de, de la nuit des temps, hein. les agoras, la, la réunion de personnes qui viennent faire du commerce, qui se réunissent pour acheter, et pour, enfin pour vendre et acheter. Euh, et malheureusement, la technologie est un petit peu en retard sur ce, sur ce monde euh, et donc depuis trois mois, l'ensemble des acteurs cherchent des solutions pour euh, bah, amener un petit peu plus d'intelligence sur ce, sur ce monde de l'événementiel et notamment orienter un petit peu plus sur du, du, du stand business et réussir à faire des, des, un peu plus d'affaires d'où l'intérêt de, de, de notre partenariat avec celle-ci euh, les annonces qui, qui sont faites aujourd'hui prévoient un retour à la normale euh, donc des jauges un nombre de personnes euh, ayant accès à des halls d'accueil à partir du 31 août. Donc, pour l'instant, on est, on, est, on est sur cette date qui devrait être tenue, hein, puisque, de, de, de, on l'a vu avec les annonces récentes de, du gouvernement, vont permettre de, de repartir sur les salons. Certainement que des mesures barrières seront mises à l'entrée des stands, comme c'est le cas dans des restaurants, etc., mais ce qui n'empêchera pas l'activité de, de reprendre. Voilà à peu près une, une photographie à date du monde de l'événementiel des foires et salons euh, aujourd'hui. Ce qui est important de, de, de bien comprendre sur les salons, euh, l'événementiel le, euh, dans la classification des médias est considéré comme du hors-média. Il euh, n'est pas considéré comme un média. Pourtant, euh, c'est le média sur lequel la qualité des contacts pris est la meilleure. Loin devant. Euh, Télé, loin devant d'autres médias, euh, là où les contacts sont les plus qualifiés et leur capacité à être transformée en affaires derrière est la plus forte. Euh, donc, ça, c'est le schéma, le, le petit graphe que vous avez à droite. Ensuite, on a une étude qui est intéressante qui a été faite il y a quelques semaines, donc pendant, la, pendant le confinement, juste enfin, quasiment à la sortie du confinement, euh, qui montre l'intérêt des, des entreprises en B2B euh, de. Euh, savoir quels sont les leviers qu'ils vont utiliser pour se sortir de cette période un peu compliquée de redémarrage. Et on le voit bien, 43% de la rencontre digitale ou physique avec des contenus, des contenus à forte valeur ajoutée. Ensuite, le CRM et ensuite la lead génération. Ces trois points sont la clé de déclenchement d'affaires. C'est-à-dire que l'on doit avoir la possibilité, et ça va être encore plus le cas, puisqu'on va avoir certainement moins de monde sur les salons, on va avoir des gens qui ne, qui ne, qui ne vont peut-être pas y aller aussi facilement qu'ils y allaient avant. Par contre, les gens qui vont aller sur les salons, et sur les, les colloques, hein, que ce soit des colloques euh, euh, professionnels, dans, dans l'industrie, dans la santé, dans, dans tous les secteurs d'activité, sont des gens qui vont avoir des vraies problématiques, qui vont avoir des vraies besoin d'achat entre eux en quelque sorte, et qui vont avoir vraiment besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, qui les écoute, qui enregistre leurs besoins et qui soit capable derrière, je dirais presque dans la foulée, d'aller faire un devis. C'est-à-dire que tout remonte dans le CRM, permet à la personne qui a besoin de le faire d'avoir la tâche qui lui soit affectée et qui puisse router le, le, le l'offre commerciale dans la foulée. Donc ça, on va aller vers ça, c'est une certitude, de, de par, ces, de par ces, toutes les études que l'on a faites depuis quelques semaines, Caillot et cette étude de, de, de l'agence Epoca qui, qui est présentée ici. Ouais, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, en effet, euh, nous, on va également sur des salons. On se rend compte que les salons, c'est c'est moins euh, c'est moins la foule que ça a pu être à, à, à des moments. Par contre, c'est beaucoup plus qualifié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un contact est pris sur un salon. La démarche de devenir sur un salon pour rencontrer les professionnels euh, est une démarche déjà qui implique euh, donc, vous êtes déjà impliqué dans une démarche, par exemple, pour, dans notre cas, de digitalisation. Euh, des personnes qui recherchent déjà un CRM, qui cherchent déjà une solution euh, comme celle-ci. On se rend compte que les, les contacts, nous, qu'on récupère sur les salons, sont des contacts qui signent euh, avec une très forte probabilité. Euh, donc, en l'occurrence, il faut extrêmement bien les traiter euh, ça a un coût également d'aller de, de, de, de, sur les salons. Donc, il faut qu'il y ait un fort euh, ROI. Et ça, c'est très important de les traiter, euh, on va dire, le plus efficacement et le plus professionnellement possible. Donc, on évite euh, d'aller sur un salon et de euh, ranger ses cartes de visite euh, au fond de son sac. Et puis, on verra dans quatre jours quand euh, le week-end sera passé pour pouvoir les recontacter. C'est euh, voilà, le but aujourd'hui de ce webinar le, le ROI estimé… Le, la suite. Le, le ROI constaté sur le, le, le B2C est de x8 sur un salon et de x10 sur du B2B. Alors avant la crise, bien évidemment. Euh, encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura de, de, de, de différence de, de, de ces multiplicateurs puisqu'on va être sur du, du, du beaucoup plus qualifié que précédemment. Euh, et donc, là, là, on poursuit sur cette, style, sur cette slide. Euh, ce que l'on ressent de, de par toutes les, les, les études qui ont été faites, c'est qu'on va malheureusement pour les standistes à avoir une réduction des budgets de décoration c'est à dire que les les stands vont être plus petits euh, en tout cas dans les dans les six mois dans les dans les dans tout début 2021 également euh, et en vrai euh, une vraie euh, recherche de d'action commerciale de repositionner les commerciaux au centre du stand au stand au centre de l'événement euh, le stand va devenir un stand business c'est une certitude, c'est à dire que l'on va être là pour faire des euh, tout va être mis au service de l'efficacité euh, par de l'intelligence bien sûr, au service du visiteur au service de, de, du collaborateur et euh, l'on Brièvement tout à l'heure, ça, ça peut être également sur le, le fait de, de, de présenter au travers du, du digital les, les, les gestes barrières, la capacité à prendre un rendez-vous avant d'arriver sur le stand ou à passer une première fois pour prendre un rendez-vous et revenir plus tard, si la jauge est limitée à un certain nombre de, de, de, de personnes au mètre carré, de manière à ce que l'expression le, le, le, de besoin soit déjà faite, le, comme la, la personne revient sur le stand, le, le collaborateur le, le renseigne, prend les besoins, note tout ça de manière digitale, ça remonte au CRM, et donc la, la, la boucle est bouclée, l'information est collectée. Euh, voilà, on va être, et donc, comme je le disais, hein, sur vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif, et moins d'événements notoriété entre guillemets, euh, mais plus euh, des événements qui vont jouer sur l'efficacité. Donc voilà, ce, ce, la, la tendance qui se confirme euh, qui était déjà euh, en place, hein, qui était déjà une volonté de, de, de tous les exposants hein, de, de, par rapport aux médias digitaux, de savoir par rapport à hein, de l'achat d'espace en ligne ou ce genre de choses euh, sur lesquelles on a des capacités de, de, de, de concepter du ROI, euh, comment l'événementiel le, comment le, peut, peut, peut. Quel, comment, quel est l'intérêt de l'événementiel et comment on peut le mettre au, au cœur de, de ma démarche commerciale voilà. Une petite présentation euh, que vous avez en sur l'écran euh, c'est une euh, ce que ce que peut proposer Caillot et celle-ci euh, connectée l'un à l'autre. Euh, C'est-à-dire que dans celle-ci, vous avez vos prospects, vos clients, euh, que vous allez pouvoir inviter sur un événement typiquement euh, en leur envoyant un email. Euh, dans lequel vous pouvez avoir un système de formulaire. Je ne sais pas, vous, vous partez du principe que vos commerciaux, euh, vos, vos équipes peuvent recevoir renseignés sur des créneaux de 10, 15, 20 minutes. Vous ouvrez ces créneaux-là, vous avez cinq collaborateurs. Donc, en amont, les gens ont pris rendez-vous, euh, ont possibilité d'aller sur l'application Caillot en ligne euh, pour faire une visite virtuelle et aller consulter des documents, pouvoir consulter les, les, ces différents documents qui sont proposés. Euh, bien évidemment, euh, le je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais euh, Caio permet de diffuser également des documents de manière dématérialisée, donc des, des vidéos, des, des PDF ou autres. Donc, le, le visiteur va pouvoir les mettre dans son panier et les retirer. Pendant l'événement... Euh, possibilité d'émarger, donc de, de scanner des badges qui ont été remis aux visiteurs lors de son inscription, euh, de scanner des cartes de visite, de remplir des formulaires, donc de prendre de la donnée sur ses visiteurs. Euh, tout ça remonte encore à nouveau dans, dans, dans celle-ci et a posteriori, après l'événement, d'avoir encore possibilité d'avoir euh, à la fois son panier, donc le panier qui a été fait par le visiteur avec les documents qu'il a sélectionné pendant avant pendant, euh, possibilité de le faire aussi après, donc d'avoir encore une visite virtuelle possible. Et encore une fois, tout ça remonte dans celle-ci et permet aux commerciaux euh, sédentaires ou, ou en déplacement de, de retrouver toutes ces informations et d'avoir un point de centralisation unique et de ne pas avoir de perte d'informations. Le, le pire pour des événements, c'est d'avoir des commerciaux, et on le rencontre, hein, on fait quelques centaines, voire... Euh, Enfin, on, a fait, on fait quelques centaines d'événements par an, donc on a fait quelques milliers d'événements, on a parfois des, des, des, des commerciaux qui nous disent ah ben, j'ai tout, j'ai toutes les informations, elles sont dans ma poche j'ai toutes mes cartes de visite le, le commercial repart avec ses cartes de visite il n'y a rien de pire pour l'entreprise que de ne pas avoir la connaissance, d'avoir investi des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros sur un salon, comme ça peut être le cas, et derrière de n'avoir aucune donnée ni qualitative, exploitable des besoins des visiteurs, ni quantitative, tout simplement de connaître les centres d'intérêt de ces visiteurs, de savoir qu'ils ont été intéressés par, je ne sais pas, la partie photovoltaïque de de, de, de de nos produits, ou par la méthanisation, ou par, je ne sais pas, tel ou tel ordinateur dans, dans l'IT ou dans la santé. C'est la pire des choses, c'est-à-dire que c'est un c'était encore hier, euh, alors de moins en moins, encore une fois, on y travaille, un, un média sur lequel on n'avait pas de retour, on était vraiment sur de la notoriété. Et ça, c'est en train de se réinventer, c'est une bonne chose, parce que ben c'est le meilleur point de contact avec les visiteurs. Et si l'on n'est pas capable de repartir avec de l'information, ça, ça ne sert strictement à rien. Enfin, c'est de l'investissement à fond perdu. C'est de la notoriété. Et ça, on essaye d'aller à l'encontre de ça par de l'intelligence numérique pas du numérique, uniquement pour avoir du numérique, mais d'avoir un dispositif intelligent et qui correspond à la fois aux commerciaux, euh, qui leur permet d'avoir de, de, de, un outil simple d'utilisation et retrouver l'ensemble des données dans leur CRM. Oui, je pense que ce qui est important de, de comprendre euh, dans cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec une solution de CRM comme celle-ci, euh, une solution comme CAIO, euh, c'est la possibilité d'avoir un événement sécurisé confortable pour vous pour votre entreprise et pour les personnes qui vont sur sur l'événement et efficace. Imaginez le, le voilà, il y a plusieurs cas de figure comme comme le dit Nicolas on peut prendre des rendez-vous en avance donc comme ça vous pouvez voir combien de personnes doivent se déplacer sur un événement par rapport au rendez-vous. Les informations sont prises en amont donc vous savez déjà qui vous avez en face de vous, vous avez déjà alimenté votre CRM avec de l'information. Crucial, hein. On sait qu'aujourd'hui, pour vendre, bah, euh, la clé pour vendre, c'est l'information. C'est connaître ses clients, connaître ses prospects. Donc déjà, vous en avez avant même d'être sur le salon. Et quand vous avez sur le salon des personnes que vous ne connaissez pas qui viennent se présenter, bah, en quelques secondes, vous allez créer l'affiche dans celle-ci euh, grâce à votre, à votre application Caillot Juste en faisant un scan de carte de visite, vous allez déjà alimenter euh, un chemin que va parcourir ce prospect avec déjà des mails qui vont partir de façon totalement automatique, avec déjà quelqu'un en interne qui va être en charge de ce nouveau prospect et qui va avoir les informations que vous lui avez données en direct, en temps réel. Il enfin, faut comprendre le, le, le confort que ça apporte sur un salon. Encore une fois, le, le confinement, les événements actuels font peut-être sur le salon, vous aurez un petit peu moins de temps à passer avec, avec les personnes que vous avez en face de vous. On a l'habitude sur les salons de, de prendre notre temps et de, de discuter euh, pendant de longues minutes. Si là, en l'occurrence, vous avez de la chance d'aller sur un salon qui, qui apporte beaucoup de contacts, et bien vous allez pouvoir les traiter rapidement. Mais rapidement, de façon euh, qualitative. Ça veut dire que vous allez quand même pouvoir démontrer à la personne que vous avez en face de vous que vous avez pris ses contacts, que vous avez pris ses besoins. Dans les secondes qui suivent, elle a déjà un mail de suivi qui va partir automatiquement. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas penser que vous l'avez oublié et aller voir un concurrent qui est 200 euh, de, de plus loin. Parce qu'elle sait qu'elle est déjà prise en charge, même si ça n'a pas forcément duré très longtemps. Donc, euh, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui vous est démontré par Nicolas, c'est vraiment la continuité de cette information et l'alimentation de votre, votre fiche client dans celle-ci. Donc, un confort, euh, un confort incroyable. Et même vous, en tant que responsable d'entreprise, vous allez récupérer les informations. Et encore une fois, comme le dit Nicolas, on va pouvoir, euh, on va pouvoir avoir des, des chiffres. On va pouvoir dire, OK, bah, moi, j'ai ma source d'événement à Paris, euh, qui était du 15 octobre, ça m'a rapporté combien de leads euh, est-ce que j'ai remboursé mon événement Est-ce que j'ai fait un, un chiffre incroyable Ou est-ce qu'au contraire, euh, ça n'a pas fonctionné Et ça, c'est de la data, c'est de l'information importante pour votre société que vous allez pouvoir récupérer. C'est ça, hein, c'est pour, pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, les études montrent que sur un... Les visiteurs euh, passent en général euh, une journée maximum sur un salon en France euh, et visitent entre 8 et 10 stands. C'est-à-dire que... Bon, on a estimé qu'en gros, un visiteur a trois problématiques, euh, c'est-à-dire qu'en gros, il fait trois concurrents différents sur un salon. C'est-à-dire qu'il va exposer trois fois son besoin, on espère qu'il va être recueilli trois fois par les, les exposants. En tout cas, celui qui l'a bien recueilli, bien retranscrit, bien traité, va signer l'affaire. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, sur du B2B, on est sur de 1 x fois 10 en termes d'investissement. Donc, l'importance de prendre cette donnée et de ne pas laisser le commercial repartir avec les cartes de visite griffonnées dans, dans, dans sa poche est primordiale. Ou la fiche contact qui est remplie à la main, nom, prénom, prénom. Euh, besoin avec des cadres à cocher qui a ramené à la secrétaire, qui va les retranscrire une semaine, dix jours après, en attendant, votre concurrent, celui des trois qui a, qui a eu la capacité à traiter l'information, faire une offre, a beaucoup plus de chances de closer, c'est une évidence dans les, dans les jours qui viennent. Donc, c'est donc primordial cette, cette, cette prise d'information. Je vais répondre tout de suite à une question euh, d'Émilie qui nous demande si, euh, euh, tout de on ne peut pas déjà le faire directement dans l'application celle-ci. Euh, je réponds tout de suite parce que c'est intéressant de poser cette question. En effet, celle-ci propose également une application mobile. Euh, en l'occurrence, on n'a pas ce type de fonctionnalité. Vous n'avez pas avec l'application mobile prendre en photo euh, une carte de visite pour l'intégrer directement à votre CRM. Euh, c'est pour ça qu'on vous propose ce type d'intégration euh, avec des partenaires comme Caio. C'est pour euh, justement, on va dire, étendre les fonctionnalités celle ci de façon simple et intégrée. Voilà, ça c'était pour répondre rapidement à la question. Euh, on passe maintenant sur les fonctionnalités, le fonctionnement et les fonctionnalités d'un CRM euh, qui vont prendre le relais en fait, tout simplement. Euh, pourquoi prendre le relais de l'application CAIO par votre CRM, celle-ci ben, C'est pour traiter cette information. On va récupérer de l'information, derrière on va en faire quoi euh, Qu'est-ce qu'il est important d'avoir en termes de fonctionnalités euh, quand vous allez choisir votre CRM, quand vous allez dire, ok, ben moi sur un salon, qu'est-ce que je vais faire de cette fameuse euh, prise de contact euh, que j'ai pu avoir Donc, Vous voyez, on a plusieurs points. On va tout de suite centraliser toute l'historique de vos échanges clients de façon automatique et naturelle. Bon, C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on va euh, sur une fiche client Fiche prospect, c'est la même chose dans celle-ci. Euh, on va pouvoir venir euh, historiser euh, et, et récupérer la totalité des informations. Ça veut dire que, évidemment, au moment où je vais moi scanner ma petite carte de visite, euh, où je vais euh, remplir les champs personnalisés que j'ai définis pour cet événement, eh ben, ça va venir alimenter mon CRM. Ça va venir l'alimenter dans la fiche client, qui est le cœur en fait du CRM, où on va pouvoir récupérer euh, les commentaires qui ont été laissés les informations commerciales sur la société, tous les emails, les rendez-vous qui ont été pris. Imaginons que sur le salon, on a déjà pris un rendez-vous pour l'étape euh, numéro 2. Euh, les différents contacts également. Est-ce qu'il est, -ce que il est donc tout seul, la personne en face de moi, ou est-ce qu'ils étaient trois euh, J'avais le directeur commercial, j'avais également euh, le directeur marketing de la boîte en face de moi, par exemple. Et les documents de vente. Peut-être que j'ai même établi un devis directement sur ce salon. Tout ça, je vais le récupérer euh, extrêmement simplement en étant sur la fiche du client. C'est très, très important que toutes ces informations soient au même endroit. Parce que vous allez demander à vos équipes de travailler avec ces informations, de les croiser, et s'il faut qu'ils aillent chercher à 4, 5 endroits différents dans un logiciel, ils vont vite être perdus. Et on dit que vraiment la clé pour adopter un outil, c'est qu'il soit simple et que tout le monde s'y retrouve. Si c'est compliqué et qu'il faut avoir fait 4 ans d'études informatiques pour retrouver les informations, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, J'insiste vraiment sur cet intérêt de la facilité de visibilité. Chez celle-ci, comme d'autres solutions d'ailleurs, on a mis en place la timeline. Ça veut dire qu'en plus, ce sera rangé euh, par ordre chronologique. Comme ça, vous verrez vraiment les dernières actions qui ont eu lieu. Je passe sur la deuxième partie, vous permettre de travailler efficacement en équipe et à distance. Euh, c'est crucial, on l'a vu ces derniers temps, euh, il est important de pouvoir travailler à distance. Dans l'événementiel, quand on fait des salons, c'est crucial depuis très longtemps en fait. Ça veut dire que moi, sur un salon, quand je me déplace avec l'équipe marketing, eh ben, j'ai envie que l'équipe commerciale ait les informations en direct. Je ne vais pas prendre mon téléphone à chaque fois pour dire euh, pour dire à mon collègue, dire à Arnaud par exemple, eh « ben, Tu pourras aller voir sur le CRM parce que je viens d'enregistrer un nouveau contact. » Non, moi je veux qu'il soit informé en direct. Ça veut dire que je vais pouvoir euh, lui attribuer directement l'affaire. Euh, il va le retrouver dans le CRM, il va retrouver la totalité des informations que je vais lui avoir notées et la totalité des informations que je vais avoir scannées, par exemple, sur une carte de visite. Donc, c'est important. Euh, on va partager ce contact, ce client. On va également partager nos agendas, euh, nos emails, nos opportunités d'affaires euh, et bien sûr, l'accès au CRM avec cette, cette version mobile. C'est important parce que si même moi, demain, je m'attribue des affaires sorties d'un salon, moi, quand je vais sur un salon, les affaires, elles sont pour moi. Mais si quand je reviens pour x ou y raisons, je ne vais pas pouvoir venir au travail pendant trois jours, je ne vais pas travailler, encore une fois, Arnaud va pouvoir récupérer les informations et traiter les opportunités à ma place. On ne va pas laisser un client dans le doute, dans le vide, sans que ce soit traité. Je continue sur les fonctionnalités. Traiter vos leads rapidement et efficacement, c'est comme ça aujourd'hui qu'on vend la digitalisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin que ce soit traité le plus simplement possible, le plus rapidement possible. Et pour ça, il y a des fonctionnalités, tout simplement. Ça veut dire que nous, par exemple, on va vous proposer du tracking de visite de site Internet. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui va venir sur votre site trois, quatre fois et qui ensuite va remplir une demande de démo, ça, c'est des informations qu'on va, intégr qu va intégrer à votre CRM, à la fiche client. Donc, vous le saurez. Le scoring de l'inde c'est également la possibilité de donner un score à votre prospect, et comme ça, de savoir quand est-ce qu'il est chaud. Euh, voilà, c'est un terme un petit peu euh, que beaucoup de gens maintenant utilisent. Euh, on va prioriser nos actions. Euh, c'est aussi le, le, le but d'une application comme Caio, c'est de pouvoir euh, traiter le plus chaud le plus rapidement possible. Et ben, Celle-ci fait la même chose. Ça veut dire qu'on va vous dire, euh, et ben lui, il a un super score, ah ben, il va peut-être falloir l'appeler en priorité par rapport aux autres qui ne décollent pas. Voilà, on va prioriser les actions de vos équipes commerciales. L'envoi de séquence d'e-mailing automatisé, ça c'est hyper important. Euh, je reprends l'exemple du salon, je suis sur un salon, j'ai créé mon événement en amont, je sais exactement ce que je viens faire sur ce salon, je sais ce que je veux vendre, je sais euh, qu'elle doit en être les débouchés, et ben d'ailleurs j'ai déjà créé mes trois quatre mails qui vont partir automatiquement. J'ai scanné la carte de visite de Nicolas sur le salon, euh, et ben dans l'heure qui suit, il va recevoir un mail de ma part pour dire euh, « Merci euh, Nicolas de vous être arrêté sur mon stand, merci de l'échange qu'on a pu avoir, je reviens vers vous le plus rapidement possible. » C'est un mail qui va partir totalement automatiquement. Et on peut en créer comme ça plusieurs. Si par exemple le salon est un vendredi et que vous voulez bien dire à votre client ou à votre prospect que vous ne l'avez pas oublié, il y a un autre mail qui peut partir par exemple le samedi en disant « hâte de vous parler lundi » par exemple. Euh, après, on a des fonctionnalités euh, comme par exemple la signature électronique où euh, bah, vous avez euh, beaucoup travaillé sur ce salon, vous avez fait des devis, vous avez la possibilité en face à face de faire signer électroniquement un devis. Euh, ça sécurise vraiment une vente. Euh, C'est aujourd'hui un outil indispensable la signature électronique. Euh, la création de, de, de, de scénarios de relance de devis, euh, ça, c'est également intéressant parce qu'on va vous permettre d'automatiser des actions qui prennent du temps, euh, qui sont fastidieuses, que personne n'a forcément envie de faire. Euh, vous allez pouvoir l'intégrer à votre outil de CRM et puis dire, voilà, moi, j'ai déjà des séquences qui vont partir et je, déjà, je sais déjà à quelle fréquence je vais relancer ce devis jusqu'à ce qu'il soit, par exemple, signé. Alors, je vais juste basculer rapidement, excusez-moi, sur la partie question. Je crois qu'on a une question. Oui, tout à fait. On a notamment la question d'Emilie par rapport à la, la différence qu'il y a entre, enfin, ce que ce qu'apporte en plus Caio euh, à celle-ci, à l'application celle-ci. Caio euh, et, alors déjà, Caio tourne sur Windows, Android et iOS c'est-à-dire que Caillot peut tourner sur une borne tactile. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une borne d'accueil, PC, euh, une borne standard, hein, sur laquelle vous allez avoir l'ensemble de la documentation donc, que, va, que vous allez vouloir proposer, que le visiteur seul ou avec un commercial va pouvoir ajouter à son panier, et ensuite, il y aura l'étape de, de qualification du besoin. Ça, c'est également possible sur des sur tablettes, sur le, dans la main du commercial, etc. C'est une, une application, qui, alors c'est offline, ça fonctionne sans connexion Internet, donc ce qui est un point important notamment sur les salons, vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion qui coûte très cher sur les salons d'autant que la, la donnée euh, remonte dans votre CRM par la suite donc, donc voilà c'est ce côté déporté de, de, de, de la prise de contact euh, en amont du CRM j'ai également une question de Laetitia euh, qui nous demande si les, les commentaires sont annotés sur la fiche client une fois que nous l'avons scanné euh, alors oui il y a, a d'autres solutions, mais oui, vous pouvez tout à fait vous scanner la carte de visite, ça va vous créer dans celle-ci euh, une, une fiche de prospect, par exemple, et vous allez pouvoir laisser des commentaires sur la fiche client. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez préparer votre événement en amont et par exemple intégrer des champs personnalisés. Euh, vous allez pouvoir qualifier le prospect que vous avez en face de vous, le futur client, avec quatre ou cinq champs personnalisés que vous allez pouvoir cocher. Euh, vous vendez un produit A, B, c, ben, vous allez pouvoir dire, par exemple, s'il est intéressé par le produit A, B ou C ou alors des informations sur la taille de son entreprise. Voilà, des, des informations qui sont importantes pour vous dans la qualification euh, et de votre contact et du besoin pourront s'intégrer également euh, de façon automatique. Euh, je repasse sur ma présentation. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être la dernière slide. Euh, identifier la source de vos opportunités, euh, c'est extrêmement important. Euh, dans celle-ci, quand vous créez une opportunité, que ce soit de façon manuelle ou automatique, vous avez une source. C'est crucial, il faut vraiment l'utiliser. Pour ceux qui utilisent celle-ci, qui m'écoutent là, euh, prenez vraiment le temps de paramétrer vos sources, parce que c'est ce qui va vous donner en fait un vrai retour hein, sur ce qui fonctionne ou non. Vous euh, voyez, j'en ai cité euh, le site web, les campagnes marketing, euh, de l'achat de leads par exemple, euh, et bien sûr les salons professionnels. Vous allez pouvoir identifier par exemple que vous avez euh, dans l'année 350 contacts qui sont arrivés de vos salons professionnels. Combien En combien de temps vous les avez signés Combien ils vous ont rapporté euh, Combien euh, bah combien se sont transformés en clients euh, Tout ça, c'est vraiment une donnée extrêmement importante euh, et qui va arriver d'une petite fonctionnalité, mais très importante, c'est la source de vos opportunités. Donc voilà, c'est encore une fois très important. Vous allez pouvoir mettre le point sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, et pouvoir trouver des ajustements à donner. Donc encore une fois, quand euh, l'opportunité va se créer euh, dans celle-ci, eh ben, il y aura marqué euh, Salon professionnel Paris euh, 2021 par exemple. Et vous saurez combien vous avez récupéré de contacts. Et dans les mois qui suivent, vous saurez euh, combien vous avez transformé en client chez vous. Alors je vérifie. Oui, en effet, c'est bien la, la dernière slide. On est pile à 30 minutes, on est absolument parfait, Nicolas. Euh, oui, est -ce très puis, bien. Vous Est-ce que vous avez des questions pour nous par rapport à cette présentation Donc voilà, c'est des présentations qu'on veut euh, volontairement, très rapides, pour ne pas que ça vous prenne trop de temps. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Euh, J'ai vu des questions passer, euh, Nicolas, sur la tarification. En termes de tarifs, de tout ouais, à fait. Exactement. Tout à fait, en fait, il y a deux il y a deux, deux, deux façons de faire. Effectivement, Claire ne demande sur les, les, les salons. Il est tout à fait possible d'avoir un accès à Caillot temporairement pour sa flotte de commerciaux sur, sur son salon ou d'avoir un abonnement annuel. Les deux sont possibles et après, dans l'abonnement annuel, de reprendre pour X salons, X événements des, des, des licences. Le principe, le, le la tarification de Caillot repose sur les utilisateurs finaux sur le stand. Donc, ce sont des packs de 5 collaborateurs, 10 collaborateurs ou plus, euh, qui vont avoir sur leur téléphone, leur tablette ou sur des bornes euh, la possibilité d'avoir Caillot. Même question pour celle-ci, euh, la réponse est très simple, nous on va vous proposer en fait, comme vous l'avez vu, on a trois outils donc vous allez pouvoir choisir celui qui vous intéresse euh, en termes de fonctionnalité euh, les trois si vous le souhaitez et ensuite ça va dépendre du nombre d'utilisateurs en fait c'est très simple parce qu'on a un simulateur sur le site, euh, vous allez sur, euh, sur go.celci et vous aurez tout de suite un simulateur où vous pourrez voir précisément euh, ce que vous coûte la solution. Euh, on vous a mis également nos coordonnées, donc n'hésitez pas à venir vers nous, vers nos équipes, pour qu'on puisse répondre à, à, à vos questions, répondre à vos besoins. Pourquoi pas vous donner un compte test pour que vous puissiez vous faire la main dessus, euh, voir, voir comment ça fonctionne, comment ça interagit, c'est également très important. D'ailleurs, à ce sujet... Euh, n'hésitez pas à aller voir la marketplace, euh, celle-ci. Euh, vous tapez « Kayo » et vous allez voir qu'on a, euh, a noté notre intégration pour voir euh, ce qu'elle pouvait vous apporter. Il y a également une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois maintenant qui vous permet de voir que c'est extrêmement simple le fonctionnement de cette intégration, euh, voir comment on peut le mettre en place, quel type de lien on peut créer euh, en, entre les deux solutions pour que vous puissiez euh, euh, travailler, on va dire, le plus simplement possible. Euh, qu'on soit sur le salon ou qu'on soit en récupération de données euh, euh, au bureau euh, par rapport à ce salon, ce sera toujours simple euh, et d'une continu, continuité sans faille. Voilà, C'est important de, de le préciser. Euh, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce que Nicolas as vu autre chose passer Peut-être Oui, des questions dans le chat. Euh... Euh, oui, les, les tarifs sont en fonction du nombre de licences. Hein. Vous avez l'ensemble des choses sur notre... L'ensemble des prix sur notre sur notre site Internet, bien sûr. Euh, il y a une remise grâce au partenariat entre celle-ci et Caillot. Euh, pas de coût d'intégration. Bon je vois qu'on a une question par Pas pardon, de coût d'intégration. Voilà, c'est une, une intégration aujourd'hui qui est totalement euh, gratuite. Vous n'avez pas de prix d'intégration pour... Euh, pour, pour utiliser la solution. Même au contraire, comme le dit Nicolas, on, on vous propose un, un partenariat entre nos deux solutions. Donc, c'est plutôt même économique pour vous. On fait sur l'accompagnement, effectivement. Bon, on a tout, tout ce qui est accompagnement en ligne. Hein, on, est, on est capable d'accompagner nos clients sur, le, sur la préparation. Sur les plus gros événements français, on va dire, voire internationaux, notamment en Allemagne, on a des équipes sur place qui sont capables de passer sur les stands pour vous euh, conseiller, voire pour. Euh, bah, vous accompagner, former, on fait de la formation également sur stand. Euh, voilà, donc c'est un service clé en main et le but, c'est de vous offrir de, que ce média soit un vrai succès, vous puissiez le, re, le retracer derrière dans, dans votre CRM et que bah, voilà l'événement ne, ne péréclite pas et que le, la qualité des leads soit au service de votre succès commercial au final, c'est notre but. Et donc on est là pour vous accompagner. Oui, complètement. Soyez le plus efficace possible quand vous allez reprendre vos événements, vos salons. Euh, voilà, On sait que cette période a été compliquée pour beaucoup. Euh, nous, ce qu'on vous propose, c'est un maximum d'efficacité euh, dès votre premier salon. Donc, euh, testez maintenant, avant d'aller euh, sur vos premiers salons, pour que tout ça se soit mis en place et que vous soyez, encore une fois, le plus efficace possible et que vous ayez le meilleur retour sur investissement. Euh, merci à tous euh, d'avoir été présents. Vous avez été nombreux, c'est super cool. Euh, merci, Nicolas d'avoir été mmh. avec nous. Merci euh, à tous, je dis merci à toi. On vous dit à très bientôt et passez une excellente journée. À bientôt. Au, Au revoir. revoir.